Il y a toute une partie, toute une forme d'analyse autour des, des questions de tribus, les, les nouvelles tribus et donc les tuffeurs comme une tribu. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Il y a quand même un truc très communautaire dans le milieu Free Party, aussi bien sur l'apparence, sur le rapport au monde, sur la façon de, de, de, de, bah, de faire la fête évidemment, mais sur plein d'autres choses. J'ai rencontré la TEUF vers 14-15 ans, j'ai rencontré donc bah, la musique, la techno, les gens, les valeurs, et puis bah, la drogue, forcément. La particularité, je trouve, des volontaires de T+, c'est des gens qui consciemment réfléchissent, intellectualisent en fait les drogues, la politique des drogues, la manière dont aussi du coup est régie la société, parce que les drogues font quand même vachement partie de la société dans laquelle on vit. En fait, on s'était vraiment inspiré totalement de ce que Assud avait fait avec, pour l'héroïne, etc. Dire voilà, le produit c'est ça, les effets recherchés c'est ça, les risques c'est ça, voilà ce que tu peux faire pour réduire les risques. Du point de vue des stratégies de réduction des risques aussi, il y avait tout à réinventer sur le milieu festif, il n'y avait rien. Il y en a partout des consommations, il y en a partout euh, de l'information et de l'autonomie. Euh, tout le monde euh, y a droit. L'information en matière de stupéfiants, dès qu'elle était euh, libre et qu'elle n'était pas moralisatrice, eh bien, elle était considérée comme une parole subversive. Ah, la répression, elle est protéiforme. Hein. Ah, ah, ah, ah Pas, c'est que fort du, du, du tournant moral qu'on a aujourd'hui, on casse ça. C'est-à-dire qu'on on, on ne reconnaisse plus que euh, des associations comme Techno Plus sont des associations légitimes à intervenir euh, parce que justement elles interviennent sur la prévention et sur la réduction des risques. On est des personnes qui avons, euh, je sais pas d'où ça vient, mais euh, cette espèce de truc ouvert, c'est peut-être parce qu'on a pris du LSD.